Pas Murloc. Est-ce qu'on partirait pas sur une compo Ragna Est-ce qu'on peut pas jouer Ragna taverne 1 Merci Yarf44 Yo. Peux-tu me répondre à une question Marvel Snap néanmoins euh, Ouais, si tu le souhaites. Merci pour le soutien. Est-ce qu'on partirait pas sur Ragna taverne 1 Franchement. Dure à dire, hein. Ouais, après on a ça quand même. C'est pas mal pour euh, monter. Let's go. Ouais, c'est faible quand même. Faut vraiment choper les... Je sais pas si en stats c'est si bien. On essaye Allez. on va rester taverne 1 il y a quoi en 2 après il n'y a pas des effets en 2 hein des effets de fin de tour non il y en a pas c'est en 1 ou rien Euh, le lieu du mercredi on peut poser uniquement les cartes sans effet Du coup il n'y a que des decks patriotes Avec quoi peut-on les contrer euh, Je sais pas moi je joue pas quand il y a les lieux Je joue pas quand il y a les jours des lieux Ça dénature le jeu selon moi Mais oui tu as raison Moins deux. Let's go. En enfin, vrai, il y a mort vivant et tout. Il hein. y a plein de, de Raldago. Il hein. y a plein de petits ripops. Oh, ils sont là. Sur votre <rire> Regardez, on dirait qu'il a découvert un, un, un brand doré. Oh, C'est une cliente généreuse. Ah, il y a moyen. Alors euh, là, pour le, pour le coup, Bob, tu dis souvent des, que des grosses saucisses, mais là, il y, y a moyen que ce soit elle qui fasse la différence. Belle analyse, mon grand, mais tu sais pas pourquoi t'as dit ça. Comment on fait au prochain tour En fait, on est un peu emmerdé. On pourrait up, mais j'ai pas envie de up. J'ai envie de rester taverne 1. Donc, c'est quoi Est-ce qu'on triple la de 1 Pour aller chercher un taverne 2 Ou alors juste cliente En vrai, c'est vraiment pas évident. Vraiment hein. Oh, il a pas de ripop Il est parti. Au moins, il a une créa. Euh, vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on reste taverneux On reste taverneux, on, on va aller choper les clientes, non Triple et vente l'autre. On peut pas vendre un robot toutou. Ah, il a ça. Super. C'est ça. Ouais, ça, c'est top. C'est exceptionnel, même. Pardon, j'ai crié. Boom. Je vais quand même le geler parce que ça nous permet d'avoir un taverne 2. On s'en fout pas des tavernes 2, franchement. Tripler ça servirait à quoi Non mais en vrai, tripler ça sert à rien. Non mais tripler ça sert à rien, je suis désolé. Mais hein. je vois vraiment pas l'intérêt de tripler. Parce qu'en fait en taverne 2, à part choper... Et l'éclaireur patient qui nous donne un autre taverne 1. Hein ouais, tu t'affaiblis à tripler. Je suis d'accord. Et en fait l'idée c'est de faire ça et ensuite d'aller chercher Héroïne altruiste. Donc l'héroïne, on la chopera tout à l'heure. J'ai jamais fait cette compo avec Ralina. Je sais qu'elle existe. Après elle, elle, elle, elle, elle, tout existe hein euh... <rire> absolue. Mais il y a existant, existant et existant, mais. Ah, par contre, c'est vraiment chiant, on n'arrive pas à stacker le pouvoir là. Bon, micro en vrai, ça stack euh, en fin de tour. Ça a du sens. En vrai, ça mange pas de pain. Hein. Prochain tour, on achète Lucifrone. Parce que même si on n'a pas ça, on aura quand même euh, le Zac Efron. T'en veux combien des clientes euh... Ah, j'ai le choix euh, 12. 12, c'est OK. Enfin, euh, 4 dorés. <rire> <rire> si je me donne le choix. Gel, pourquoi Je pense que vous avez une chance de l'emporter Ah il a des rip-hop 1, 2, 3 On a vraiment beaucoup de retard là-dessus C'est dingue hein Habituellement, on a du retard parce qu'on gagne pas les combats. Là, on a du retard parce que nos adversaires ils sont vraiment trop bizarres. Vos ont vraiment tout bon, en vrai, on le triple, non Ce pas le plus fort, mais il donnera tout. Ah, nice. Pas obligé de jouer héroïne maintenant. Franchement. Hein. Surtout lui, il est à 4. Je vais rester comme cela. C'est quoi ta curve, Fish Ma curve Je connais pas ce mot. J'ai pas de curve. Je reste taverne 1. Enfin, C'est une sorte de curve en soi. sans curve moi tu veux pas up non Non, je passe en deux après attendez qu'ils comprennent qu'on peut up dans ce jeu <rire> non non il faut pas up sinon t'es taverne 2 après Tout simplement faut rester une oh les hits sont pas beaux hein. les hits sont vraiment pas beaux on va quand même gagner mais les ils sont pas beaux Voilà déjà on a bien avancé Ça devrait être bon au prochain tour 7 J'espère gagne quoi rester 1 hein, du coup ben, J'ai les cartes de taverne 1 qui sont à ma portée Pourquoi je mets pas l'A2 1 parce que je suis sûr de gagner le combat et hey, salut vous Toute la différence comment pas tu cherches à faire quoi en restant à 21 vous me rendez un peu fou j'avoue au début ça me faisait rire mais là vous êtes en train de me rendre fou en fait je, vous, je vais vous demander une seule chose c'est vous asseoir, vous poser essayer juste de réfléchir 30 secondes vous allez voir, vous allez trouver tout de suite, c'est hyper simple il y a, y, allez, indice créature sur le board voilà, c'est un enfin, sacré indice hein. Vous connaissez la Ligue des Explorateurs Ils sont sympas, comme leur chapeau. On va y arriver, hein. Let's go. J'aurais pu dire fin de tour pour être plus subtil. Créature sur le bord des fins de tour. Si vous ne trouvez pas. Euh... Je vous explique. Mais je vous explique avec, euh, avec du jugement. Je, je vous explique, mais je vous juge en même temps. C'est chiant qu'il y a un mort en vrai, parce que les gens, ils prennent des, des turbo-up là. C'est pas forcément une bonne chose, le mort en vrai. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. On veut des taunts on, oh, on va quand même le garder T'as une sortie champagne par contre Mais je reste à 1, évidemment que je vais choper mes cartes. Si tu restes à 1, tu, tu vois toutes les cartes du jeu. Bon là c'est vrai que j'en vois beaucoup mais. Est-ce que cette compo est viable si Murloc en face Non. Non, non, je la fais parce qu'il n'y a pas Murloc justement. Je jouera jamais contre le mort, bah j'ai pas envie de jouer contre le mort, tiens mais égal, de toute façon c'est mes adversaires qui, qui vont mourir. Oh. oh il a un sacré board lui, Qu'est-ce que c'est que ce board Ok Qu'est-ce que c'est quoi ce mort tour 8 là Ça se voit qu'il y a eu un mort dans la game, non c'est trop bizarre. Wow. Ça c'est fat hein. On va le, le tripler maintenant Ouais je peux peut-être up. non il me faut héroïne altruiste Numéro 2. à bord de taverne 4 ouais mais il les a statés avec euh, en fait il joue Milouz attendez il est où ouais en fait il a joué euh, la 12-14 là et il a monté beaucoup beaucoup de stats avec son buddy de droite c'est le buddy de c'est quoi son nom à ce petit loulou curtrus c'est le buddy de curtrus et, euh, et en fait il a, il a monté beaucoup de stats avec Ouais, c'est gros. Hein Franchement, c'est un super board ce qu'il a. 61-33, le, le, le Légion Overseer. Euh... Là, chaque fin de tour, on a ça x3, ça x3, ça x3, ça x3. Vous les bugs visuels faut arrêter là faudrait compter là on va compter après combien on a en stats clairement il est beaucoup trop big pour un t8 je suis assez d'accord après dans la méta des buddies c'est moins choquant qu'il y ait des adversaires big c'est ça aussi le jeu euh, nous on est big hein, pour un t8 hein. enfin ouais pour un t9 on est très big hein. mais bon voilà on est très big avec un potentiel de... Enfin on n'a pas les Manteed quoi On n'a pas accès aux Manteed et aux Leroy Et on est big Est-ce que je reste un Je vais chercher Héroïne Et ensuite on va aller chercher euh... bah, Héroïne ça c'est gros non ou c'est peut-être un peu tard le l'entour looper ça me paraît un peu tard moi je sais pas ce que vous en pensez ça fait quoi plus 9 plus 9 par tour je sais pas en vrai si on arrive à le dos ouais c'est quand même pas mal hein. je La question c'est est-ce qu'on commence à mettre héroïne ou on se dit on est encore bien ou putain il a mis 38 lui euh, après héroïne elle elle fait pas tant de choses là hein. en fait cette game là elle a clairement été faussée par euh, mais c'est ce que je vous ai dit par le mort parce qu'en fait les, les boards quand il y a un mort bah les gens ils prennent plus de risques donc forcément il y a des trucs déséquilibrés c'est à dire il y a des gens qui vont mourir vite et des gens qui vont être très gros très vite on est à plus 30, plus 39 Ouais, elle a mis 40. Hein. Plus 30, plus 39. Euh, ouais, c'est possible. Ça, c'est 6 d'attaque. On a de la stat de fou, hein. On a de la stat de fou, hein. On est, on est. Non j'allais dire on est devant mais non non on est de loin d'être devant. Par contre on va peut-être pas prendre 40 comme les autres jeunes hommes. Hein. J'espère. On n'est plus là. Alors là on prendra pas 40. À gauche. Lui il a un board tour 10, vous imaginez Encore une fois, hein, c'est la. c'est grâce et à cause du mort. Hein. Bon, l'avantage, c'est que lui il va éliminer tout le monde. Une défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Allez-y, engagez une de ces recrues. ça. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Oh. Je ne peux pas l'acheter ce garçon. Est-ce que je joue pas un autre entourloper Bah plutôt une héroïne vu qu'on va la tripler au prochain tour. Après on est bloqué. J'ai peut-être envie de jouer un autre Enterlooper. C'est Serge. Serge, il est gros, mais... En vrai, contre Serge, c'est sûrement ça. Hein. On virera lui. Ah, elle est magnifique, cette compo. Hein. Franchement, elle est sublime. Hein. Ragnaros Taverne 1. Vous voyez, ça se fait. Hein. Je pense que c'est vraiment... En fait, il y a eu des compos comme ça dans l'histoire d'Earthstone où c'était super safe et tu faisais quand même très souvent top 4. Il euh, y avait la sirène à une époque où on était. Bon, c'était vraiment les, les anciens sirènes, mais on était taverne 1. Et en vrai, c'était presque tout le temps top 4. Il y avait des spots où tu faisais 2 et 1. Enfin, tu pouvais faire 1 peut-être 5-10% du temps. Mais sinon, tu étais très souvent 2 et 3. Et au pire, tu étais 4. J'ai l'impression que ce genre de compo, c'est un peu ça. C'est au pire, tu 4. Là, c'est vraiment le setup pire. Mais en fait, je pense que tu es très, très, très souvent euh... 2 ou 3. Et tu peux être 1. C'est-à-dire que là, lui, on va le gagner. Euh, quoi, quoi. Ah, en vrai, j'ai quand même plein de life. Hein. Ah, si, on va le gagner. Ouais, ah, je suis pas certain. Hein. Ah, quand bien même, de toute façon, on le tue pas. Et on passe. Hein. Là, lui, il meurt. Nous, on joue contre lui. L'autre, il est-ce que l'autre, il meurt Il est à 21. Ah non, c'est lui. Il est à combien 26. Ouais, mais lui, il meurt contre, il meurt contre lui. Hein. Ok, let's go. Vamos. Ouais, mais lui, on est sûr de le gagner ou pas Non, C'est dur à dire. Hein. Alors, j'ai une idée en tête. C'est up là sur ce tour. Et en fait, au tour d'après, j'essaye de. Je sais pas si j'aurai les pièces. Et j'essaye d'aller chercher Baron. Il a pas son HP, ouais. Non, ah, mais je pense qu'on est vraiment monstre. Enfin, si on meurt, c'est un peu con, mais j'aime bien cette strat. Je fais ça. Prochain Ouais, si, j'ai full pièce parce que c'est que 7. En fait, j'ai deux triples prochain tour pour essayer d'aller chercher le... Ah non, mais il faut quand même que je up au prochain tour, je suis con. Ouais, mais c'est ça, c'est 7. Si, c'est bon. 7 plus achat. J'ai deux trucs et si je chope baron, je suis bien. Et eux, ils ont bien compoté. Ouais, let's go. Hein. Franchement, on va peut-être faire top 2. Hein. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas trop dépendant. En fait, quel que soit le baron ou pas, j'ai l'impression que lui, dans tous les cas, il va nous battre. Et... Notre top 2, il est dépendant de, de leur combat à eux. Et je suis pas sûr que lui, que Serge, il prenne 26. Jeanne et Serge là, je suis pas sûr que ça va prendre 26 là. En même temps, lui, il avait vraiment un board de fada, hein. on va voir. En tout cas, c'est super gourmand hein, ce qu'on fait. Hein. On y croit, on y croit hein. Franchement elle est propre cette partie de jeu vidéo. Hein. Pas mort. Zoup. Let's go. Je n'ai peur de rien, sauf des souris. Non c'est fat ça, mais c'est un peu tard. C'est lui qui vient. Là, il y a un taunt, mais. Comment Faudra vendre un truc pour taunter C'est super chaud, non C'est ça, hein Je sais pas ce que vous en pensez. <rire> Elle est incroyable cette compo Il va être étonné, hein survivre. Franchement, même si on survit pas, on a fait la compo. On s'en fout. Là, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la compo. Top 1, top 3, top 8. Bon, top 8, ça aurait été bizarre, mais... Top 1, top 3, top 4, on a fait la compo. La compo presque parfaite. Elle est parfaite, hein. Il manque juste des taunts en soi, mais... Oh, ça se met pas mal, en vrai. Oh non T'as pas là, man Non, t'as pas gauche. Non. Ah zut. Ah trop zut. Ah c'était easy. C'était easy game. C'était. <rire> J'ai tellement de la, de la malchance. C'était easy game. On le bat lui, on le bat. Si le baron reste en vie au moment où veut, <rire> on est devant lui, sérieux. Ouais voilà, GG Là on peut s'applaudir hein, les gars Là on a fait une sacrée sacrée compo On est top 1 hein, On a la compo top 1 hein. Malgré le lobby On a fait la compo top 1 hein. Vamos Juste pas de chance sur le Ouais la RNG qui est contre nous à la fin Mais Waouh Je pense qu'on aurait viré le mecha sûrement On aurait viré le mecha On aurait taunté Juste mettre 6 créa Avec le taunt C'est déjà bien meilleur je pense Ouais j'ai les stats hein, Je suis devant Ah dommage Bon Maintenant j'ai envie de rejouer Ragnaros mais faut pas qu'il y ait Murloc encore une fois, sinon vous allez vous, vous topper des. Vous, vous vous prendre des mente, des Leroy et des conneries.